Yo, salut les gras, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau, je vais t'expliquer en deux mots ce qui se passe ici. Tu vas pouvoir retrouver mon actuel DJ. Tu vas pouvoir retrouver des tips pour la production, des tips dans la MAO. Si tu es nouveau et que tu découvres cette chaîne pour cette vidéo, je t'invite à t'abonner, mettre un petit like à cette vidéo. Ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour te présenter un plugin qui va faire le 5 en 1 j'ai nommé le premier plugin de ma réalisation, le Burger Crusher. C'est un plugin 5 en 1, tu vas regrouper plusieurs plugins que j'ai l'habitude d'utiliser pour mes productions. Bien évidemment, il sera compatible Windows, Mac, Mac M1, tous les logiciels, FL Studio, Ableton, Logic. Cubase, Studio One, Pro Tools, tout ce que tu veux. Si tu ne le choppes pas, tu n'as pas d'excuses. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, pour l'offre de lancement, il y a une petite promo. Tu vas retrouver le code promo en dessous de la vidéo. Donc, n'hésite pas à aller checker ça. Cette vidéo... Je vais te montrer un petit peu à quoi consiste ce plugin, comment il fonctionne, comment j'utilise, son but précis. C'est un plugin qui récupère en gros un petit peu tout ce que j'utilise, ce que je fais mes productions, sur mes bus ou sur mes sound design. J'ai rassemblé un petit peu les colorations que j'adore ajouter, ma type de compression, un petit filtre, un élargisseur stéréo. Bref, tu vas voir tout ça dans la vidéo qui va suivre. C'est le thème d'aujourd'hui. Je vais te présenter le burger un plugin 5 en 1 by la Sierra pour tous les producteurs, tous les DJ qui va se lancer dans la production. Un plugin qui te sera indispensable à partir d'aujourd'hui. Donc si tu veux des résultats rapides, efficaces, avec un plugin simple d'utilisation qui va regrouper plusieurs plugins, le Burger Crusher est fait pour toi. Je te le montre. Let's go! Donc concrètement, le Burger Crusher, c'est quoi Je te le montre, c'est un plugin qui va en regrouper cinq. tu vois. Donc tu vas retrouver un filtre, un saturateur, un stéréo expander, un compresseur, et euh, un truc qui va bidouiller un petit peu tes transientes que je vais t'expliquer, d'accord C'est un truc un peu particulier, c'est pas un transient shaper comme tu l'entends, C'est euh, voilà, il va travailler le transient et le réalisme d'une façon un peu particulière, d'accord Qui va te permettre de pouvoir travailler les drums, et les synthés donc l'ordre dans lequel va défiler euh, les plugins parce qu'il faut bien mettre un ordre pas plugin, plugins tu peux pas les mettre en parallèle donc l'ordre se configure comme ceci on va d'abord avoir un filtre d'accord qui va composer un low cut et un high cut avec une pente de coupure de 24 db classique ensuite on va avoir un stéréo expander d'accord ou alors un mono tout simplement donc si tu tournes sur la droite, tu passes en mode mono. Si tu tournes le bouton sur la gauche, tu vas écarter un petit peu plus ton son. Ok Ensuite, on va partir dans la saturation. Donc la saturation, on va partir d'une saturation très douce, très analogue, à un truc de plus en plus brutal. Plus tu vas tourner, plus la saturation va être forte, et plus on va passer d'une saturation normale, soft, medium, hard et digital, en gros. Et on a un petit bouton Tone qui, lui, va te permettre d'affiner la saturation sur les fréquences plus aiguës, d'accord Plus tu vas monter, plus la saturation va se diriger et va être importante dans les fréquences aiguës. Elle ne va pas complètement être annulée sur les fréquences graves, mais elle va être un peu plus accentuée sur les fréquences aiguës. Une fois qu'on a fait ça, on bascule directement sur le transient. Donc le transient, je te l'ai dit, c'est une sorte d'expandeur d'accord expander, gate, compresseur et transient qui va s'activer au moment du transient et au moment du transient tu vas pouvoir régler donc l'attaque à partir de quand l'expansion On va commencer d'accord le release pendant combien de temps d'accord et le volume du coup de ton expansion du transient donc plus tu vas monter le transient plus tu vas avoir un volume important du boost de tes transients et de ce qui va suivre, forcément, donc le tail ou le release, ok Et ici, tu vas choisir quand tu vas le déclencher. Est-ce que c'est le transient qui déclenche et après tu actives Est-ce que tu l'actives au moment du transient et combien de temps elle va durer D'accord, t'inquiète pas, on va faire des mises en situation de ce plugin, ok Et ensuite, on finit dans le compresseur, qui est un compresseur classique, alors, le petit plus, le compresseur, ici, tu ne peux pas régler ratio, attaque et release, d'accord Tu vas pouvoir utiliser mes presets avec le ratio, l'attaque et le release que j'utilise, notamment sur mes bus, d'accord Parce que ça, c'est un plugin que j'utilise beaucoup. Euh, c'est des sortes de plugins que je vais utiliser beaucoup sur mes bus, d'accord Ou un petit peu dans le sound design, grâce à la saturation et à la stéréo, on va dire, et un petit peu le gestionnaire de transient. Et le compresseur, voilà, va venir un petit peu... Gluer tout ça, augmenter tes volumes. En gros, il va, il va venir sceller tous les réglages que tu auras fait avant. Du coup, comme je te l'ai dit, tu vas pouvoir profiter des réglages que j'utilise habituellement lors de mes mashups, de mes remix, de mes edits, de mes prods. Ici, tu as une liste de presets que je t'offre, des presets que j'ai l'habitude d'utiliser. Okay tu pourras aussi créer les tiens avec Your Sauce et tu pourras venir du coup. Si par exemple, tu choisis Your Sauce numéro 1, okay, tu fais tes réglages tout simplement et tu cliques sur save et automatiquement lorsque tu vas cliquer et revenir sur your source tu auras les réglages que toi éventuellement tu auras préféré et ensuite on a euh, gestionnaire de volume d'entrée d'accord et un gestionnaire de volume de sortie comme tu le vois il y a une petite diode en bas, une diode verte qui euh, passera au rouge si forcément tu rentres trop fort dans le plugin car c'est un plugin je te dis qui va recalquer un petit peu la façon dont j'ai l'habitude de travailler, d'accord Et euh, va demander que tu laisses un petit peu de Headroom pour que ça fonctionne correctement, d'accord Et surtout dans ce plugin, on va euh, faire de légers ajustements. Ce n'est pas un plugin où tu vas tourner des boutons comme un port et voilà, ça va sonner. Ce n'est pas un sausage fatner par exemple, ok Donc, tu as la petite diode qui va signifier si tu rends trop fort ou pas trop fort dans le plugin le mode Input pour baisser ton volume d'entrée et le mode Output pour sortir plus fort, pour faire un équilibrage de volume si tu compresses. Et du coup, tu pourras faire la compensation de volume pour voir si tu sors au même niveau, ce qu'apporte vraiment le plugin, la saturation, la stéréo et le transient. Et bien sûr, tu as le bouton Bypass pour désactiver ou activer le plugin. Donc, ce plugin, je te le dis, il est compatible tous les logiciels. Là, je l'ai dans Ableton. La D'accord Mais tu peux très bien l'utiliser sur Eiffel, tu peux très bien l'utiliser sur Logic, tu peux très bien l'utiliser sur Windows, tu peux très bien l'utiliser sur Mac, sur Mac M1. Il est compatible avec tous, même avec GarageBand. Ok Donc, ceci étant fait, l'explication étant quasi terminée du plugin, je vais te montrer et je vais le mettre en situation pour te montrer à quel point c'est rapide efficace et ça va te permettre d'augmenter, euh, d'avoir un son plus pro, de faire entrer euh, tes kicks dans ton mix, de faire ressortir ta base, de faire éclater tes drums, voilà. Euh, juste avec ce plugin et les petits réglages qu'on va faire avec différents styles, d'accord, moi j'utilise pour tout, j'utilise pour de la trap, j'utilise pour de l'électro, je l'utilise pour du latino, j'utilise pour de la tech j'utilise pour du bâton j'utilise pour de la pop, j'utilise pour mes voix, d'accord, et plugin en fait un peu tout en un qui, est grâce à quelques boutons, va te permettre de configurer assez rapidement et de sonner assez rapidement lorsque tu vas faire tes pros, tes edits, tes mashups. C'est un plugin où il va pas falloir tourner les boutons à fond. Il va falloir un petit peu gérer et doser. Ok Donc je te propose qu'on passe direct en situation. On continue à regarder du coup sur ici ce qui va se passer. Donc comme tu peux le voir sur chacune de mes pistes, drums, bass, kick. Bocal Lead et Lead, j'ai uniquement des Burgers Crochers que j'active et désactive en appuyant sur mes petits boutons ici. Ok. Ces burgers Crochers, ils sont tous pour l'instant en mode init. Ok, donc on va tous les allumer. Ok, donc comme tu peux le voir, tous les plugins sont allumés. On est toujours à un CPU de 6%, d'accord, pour 6 plugins allumés. Donc en gros, un CPU, il consomme peanuts. Comme je te l'ai dit, je l'utilise surtout. Pour mes bus, d'accord. Donc sur mon bus de drum, sur mon bus de basse, sur mon bus de kick, sur mon bus de lead, sur mon bus de vocal ou de vocal lead, ok. Euh, C'est plus un plugin général et d'affinement que un plugin de, de construction, d'accord. Même si, comme tu vas le voir dans quelques exemples, il me sert aussi pour faire du sound design. Donc, je te propose de venir écouter un petit peu tout le monde, d'accord Le latino, le mou le tekas, le slap, le trap et l'urban drill, ok Comme tu l'as vu, il n'y a vraiment aucun traitement, on ne triche pas. Et du coup, je vais te faire écouter les prods telles qu qu'elles sont, les unes après les autres, ok Et après, on va commencer à faire les réglages les uns après les autres, du burger crocher sur chacune des prods. Comme ça, tu verras bien qu'ils s'adaptent à n'importe quelle situation. Okay, donc voici les 5 prods sur lesquels on va travailler. 6 euh, prods, pardon, je sais même plus compter. Voici les 6 prods sur lesquels on va travailler. Donc on va commencer par regarder ici les drums dans le Latino. Donc je vais mettre un mode boucle, On va écouter, on va taffer tout ça. Et je vais te montrer que par exemple, tu vois, ici lorsque je vais choisir directement, par exemple les réglages drumbus, directement ça se compose. ok, J'ai mon compresseur qui est adapté justement par rapport au headroom que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc tu pourras peut-être un petit peu le diminuer. Les transientes, ok, qu'on va venir peut-être régler un tout petit peu, on va voir. Ok, le filtre activé, donc le filtre qui va couper un petit peu les fréquences basses de mes drums, ok. Et ici, la saturation avec l'affination, puis un peu plus sur les aigus. Donc, on écoute avec et sans, Ok. Dans le mix, on peut faire la basse, on peut faire la basse indirecte. problème de clic dans la base, rien à voir avec le plugin, du coup je suis venu le régler. On peut même faire ça sur le lead. En gros, en quatre réglages, on est arrivé à passer donc de ça à ça. Alors bien sûr, tu peux faire des réglages plus de port, etc. Moi, mon but, c'est d'avoir de des réglages qualitatifs qui vont apporter quelque chose à ta prod. D'accord, donc je ne suis pas là pour t'en mettre plein les oreilles. Je suis juste là pour te montrer l'impact et la qualité que ça peut rajouter à tes prods en hein, juste trois clics. On va garder les mêmes réglages, on va partir sur le mont bâton. Avec... Ça. Avec. Ok, on peut venir travailler nos drums encore une fois, on va reprendre les mêmes réglages. Ok. Les drums. Ok, on peut choisir par exemple drum attack. On des drums plus percutants. Elle okay, on va agrandir un peu l'astéro. Voilà. Le kick, voilà. Donc, comme tu peux le voir, on peut passer des kicks harsali si tu veux en deux secondes. Ok, donc là on va lui chercher peut-être. Euh, J'ai un preset spécial Muba Kick normalement. Voilà. Deux secondes. Du coup, j'espère que tu entends lorsque j'active-désactive le Burger Crusher, comment le kick qui passe devant. Okay. Et là pour l'instant, j'ai fait aucun EQ, rien du tout, juste j'utilise le Burger Crusher, pareil pour le Vocalid. Ok. Ici, si on va se mettre. 100 Avec. Voilà, tout simplement. On va passer du coup maintenant à la tech house. Piste de drums. Je vais régler sur mon drum bus. Ok. Allez, let's go. J'augmente la percussion du drone. Ok la base pouvoir maintenant. Ça peut le faire. On va avoir une base de fou. Okay, on va travailler le kick différemment aussi. On est sur du kick art style, ok c'est pas le but. On va venir avec mes réglages de kick ou drum bus. on va mettre le drum bus sur le kick. Donc là, bon, j'ai fait exprès de faire une grosse saturation sur les kicks et basses, même si ça se fait pas trop sur la TK, mais pour te montrer que tu peux basculer un petit peu d'un style à un autre, encore plus sur du garage. Allez, on va rebasculer ici nos drums ici. Allez, on fait un temps de s'attaquer. travailler le kick classique <coughs> on va partir de zéro terre Et donc voilà, trois clics et on arrive à passer d'un son étouffé à un son beaucoup plus clair, beaucoup plus agressif. Pareil ici on écoute. Ok, donc là on va se mettre lui. Ok, activation. lead. ici pareil on va se mettre hop un mode 808 sauce sur le kick pareil ici on va passer à un mode un petit peu agressif euh, on va prendre on va prendre les kick punch ok tu peux même basculer comme ça sur des guitares ok la basse Je vais passer un peu en guitare rock. Hein. Ok, attention les oreilles. Voilà pour l'explication, les mises en situation du plugin sur différents styles de musique. Voilà, tu as compris qu'en fait, c'est des tout petits réglages qui vont amener à faire éclater ton son, à le rendre plus punchy, à rendre des basses beaucoup plus présentes, un kick beaucoup plus percutant, des leads beaucoup plus stéréo, voilà. Tu as mes presets, la façon dont j'ai l'habitude de régler utiliser sur mes drums bus, d'accord J'utilise donc beaucoup sur ce qu'on qu appelle les stems, donc les bus, ok Très peu sur des leads simples. Sauf si je veux vraiment designer, comme tu l'as vu, sur les leads vocaux. J'espère que ce plugin va te plaire, qu'il va être utile. Donc, je t'invite, si tu le veux, aujourd'hui et uniquement aujourd'hui, durant le week-end, tu pourras le choper avec le petit code promo qui se trouve en dessous de la vidéo. Ok Donc, n'hésite pas, va checker ça. Tu le chopes directement sur mon site, compatible Mac M1, Mac, Windows sur Logic, sur GarageBand, sur Refle Studio, sur Studio One, sur Ableton, sur tous les logiciels que tu veux, même GarageBand si tu veux, si ça peut te faire plaisir de, com de composer là-dessus, tu peux y aller. Plugin qui utilise très peu de CPU, comme tu peux le voir lorsqu'il est activé ou désactivé. Que ce plugin est pratique, peu importe le style de musique que tu vas faire et ça peut être pratique aussi si tu fais des édits donc n'hésite pas va le choper utilise le je suis dispo si tu as besoin tu m'as voir un petit mp sur facebook sur instagram ou sur le mail ou directement sur youtube tu mets un petit mot dans les commentaires je répondrai avec grand plaisir attendant j'espère que ça vous aura plu je vous dis à très vite ciao les gars